Si, Petit Bleu. Il est à la maison avec Maman Bleu et Papa Bleu. Petit Bleu a beaucoup d'amis. Mais son meilleur ami, c'est Petit Jaune, qui habite dans la maison d'en face. Il aime jouer à cache-cache et faire la ronde. En classe, ils doivent rester tranquilles et sages. Mais après la classe, ils courent et ils sautent. Un jour, maman bleu lui dit, je dois sortir, attends-moi à la maison. Mais petit bleu veut jouer avec petit jaune et il va le chercher dans la maison d'en face. Mais la maison est vide. Où est petit jaune il le cherche par-ci, il le cherche par-là, il le cherche partout, jusqu'à ce que, soudain, à l'angle d'une rue, le voilà tout heureux, ils s'embrasse. Il s'embrasse si fort qu'ils deviennent tout vert. Ils vont s'amuser dans le parc. Ils creusent un tunnel. Il rencontrent le petit orange. Il rencontrent une but. Et quand ils sont fatigués, ils rentrent à la maison. Et papa bleu et maman bleu disent, tu n'es pas notre petit bleu, tu es vert. Papa et maman jaune disent, tu n'es pas notre petit jaune, tu es vert. Petit bleu et petit jaune sont très tristes Ils font dans larmes jaune et bleu Enfin de remis de leur émotion Ils se retrouvent comme avant Nous reconnaîtra-t-on à présent Maman bleue et Papa bleu sont heureux de revoir leur petit bleu Ils l'embrassent et le serrent très fort ils s'embrassent et serrent très fort, aussi petit jaune. Mais voilà que dans l'embrassade ils deviennent verts. Alors ils comprennent ce qui est arrivé. Ils courent à la maison d'en face pour la bonne nouvelle. <rire> Tous s'embrassent avec joie et les enfants s'amusent jusqu'à l'heure du dîner.